montrer une technique qui en quelques instants va permettre de recentrer la personne, lui permettre de retrouver un meilleur axe ciel-terre, de la détendre et d'assouplir les cervicales. Cela en quelques instants, et une façon très simple. Donc nous allons poser nos mains de part et d'autre des oreilles. Il ne s'agit pas d'écraser les tempes, ni d'être trop à distance. Mais juste poser les mains. Dans cette première partie, on va laisser juste la personne retrouver son, son centre, se recentrer. Vous observez que la personne est en train de bouger d'avant en arrière, de gauche à droite. On la laisse. On a juste à l'accompagner. Cet engage vont lui permettre en fait peu à petit de se remettre davantage sur son axe. Voilà. Dans une deuxième partie, nous allons faire basculer la tête sur la droite. Donc, du faire un mouvement latéral. Quand nous sentons que la personne veut essayer de prendre la directive, nous arrêtons tout simplement cette initiative. Il n'y a pas de volonté, ni de ma part, ni de la part de la patiente. On laisse juste quelque chose se faire. Justement, ça demande du lâcher-prise. Chose qu'on a un petit peu oubliée dans nos civilisations. Là, vous voyez que l'épaule est en train de se déplacer, ce qui n'était pas l'objectif. Donc, ce que nous allons faire, c'est faire venir la personne au centre et maintenir l'épaule opposée de la façon qu'elle ne se déplace pas. en tout cas. Le moment d'être fluide, il ne s'agit pas de faire cela en force. On est d'un travail énergétique, pas un travail de masseur ou de kiné. Le sens de l'équilibre n'est pas le premier qualité de ma patiente. Là, on fait basculer la tête en arrière. Ensuite, pour finir, on va une... déplacer le cou latéralement. Voilà, il s'agit de bloquer l'épaule pour éviter que, que ce soit l'épaule qui se déplace. Ce que nous voulons, c'est uniquement le cou. Donc on fait revenir. Et on fait tourner la tête dans l'autre sens. Pour finir, on va poser ses mains sur l'homoplate, sur les omoplates. Et on va dans les tensions essayer de faire grandir, soulever les omoplates, les lisser vers le haut. Voilà.